Voici trois mots compliqués en français. Orthographe, l'orthographe. C'est la manière dont on écrit les mots. Bienveillant, bienveillant, c'est quand quelqu'un est gentil, compréhensif. Canular, un canular, c'est une blague ou une farce.